Bonjour Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée lors de la sortie abonné donc par Fred qui m'a posé la question bah, je suis abonné à, Strava, à ton Strava, donc le mien et je vois que tu ne fais pas de sortie longue Donc ce qu'on entend par sortie longue, ce sont des sorties de 3, 4, 5, 6 heures qui sont souvent effectuées en randon course donc un peu de marche Allez je vais continuer à marcher pour faire la vidéo un peu de marche et un peu de course. Et effectivement, c'est vrai que je ne fais pas de sorties longues, donc je ne fais pas de sorties qui dépassent ces deux heures et demie. Et pourquoi est-ce que je ne fais pas ça Eh bien tout simplement parce que la course à pied, c'est quelque chose qui me prend déjà beaucoup beaucoup de temps. Donc avec en plus tous les articles, les vidéos, les entraînements, le boulot, les enfants, la famille... Voilà, donc j'ai pas le temps de faire des sorties longues et donc moi je trouve que ce n'est pas dramatique. Pourquoi et Parce que je fais déjà suffisamment de courses et des courses longues dans l'année qui m'apportent toute l'endurance dont j'ai besoin. Pour préparer mon ultra alors effectivement ce serait mieux que j'en fasse ce serait idéal que j'en fasse mais comme ce serait idéal que je mange bien que j'optimise la récupération que voilà donc dites vous bien ça c'est extrêmement extrêmement difficile de faire l'entraînement parfait la programmation parfaite pour préparer votre ultra ou votre trail de façon générale donc ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir faire tel ou tel type d'entraînement parce que bah, vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout faire et il bah, faut bien faire des sacrifices, faire des choix et dites-vous bien que pour préparer un ultra trail, il eh ben, faudrait euh, avoir un sommeil qui soit parfait il faudrait optimiser donc sa récupération en prenant peut-être des produits de récupération en faisant des séances de kiné, en faisant peut-être des séances de cryothérapie Est-ce que vous faites tout ça Je ne suis pas sûr Est-ce que, <rire> est que votre alimentation est parfaite C'est pas sûr non plus Est-ce que vous faites des séances d'intensité, est-ce que vous faites des bonnes séances de côte, est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que plein de choses Donc voilà, ne culpabilisez pas si vous pouvez pas faire un certain type d'entraînement, vous pouvez pas être partout, et euh, bah, vous faites au mieux et dites-vous bien que même si euh, votre entraînement n'est pas parfait, il y a de fortes chances que vous réussissez votre entraînement. Il y a aussi et, et un point qui est extrêmement important dont j'ai pas parlé, qui est la préparation mentale. Très peu de personnes font une préparation mentale pour un événement. Et pourtant, et pourtant, c'est quelque chose de primordial. Parce que c'est quelque chose, que c'est souvent euh, le, le cerveau qui lâche, alors que le corps, lui, il pourrait tenir. Donc, voilà. Bah, je vous laisse là-dessus. Euh, si vous avez des questions plus précises sur mon entraînement, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Strava. Et puis, bah, c'est tout tout. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François. Bye bye